Bonjour tout le monde s'il m'a dit. Alors un lundi un peu tristouné, hein, puisque le lendemain des résultats, eh bien euh, Marine s'est pris une claque monumentale quand même. Hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si les résultats sont corrects, ce qui n'est pas sûr du tout, parce que 42% face à 58, 58 pour quelqu'un qui a matraqué son peuple pendant 5 ans, ça semble plus que suspect, surtout qu'il s'est conduit en gagnant depuis le début, en, fait, en refusant le débat, en méprisant... Euh, objection euh, surtout à propos du scandale que vous connaissez euh, en réservant déjà le lieu de sa future victoire et en achetant des doses déjà à l'avance bon tout ça vous le savez donc c'est évidemment plus que suspect puisque quand même on se disait tiens il est en terrain conquis c'est un peu curieux vu euh, quand même la majorité des gens qu'il déteste bon ceci étant il y a des forces en action que l'on ne peut pas gouverner, nous les personnes qui sont quand même un petit peu dans les choses subtiles, euh, même vous qui êtes bien sûr également connectés et très sensibles, hein, il y a des choses qu'on euh, voilà, qu ne peut pas gouverner, des choses occultes, des choses sur lesquelles on n'a vraiment aucune influence. Bon. Hier, si vous avez regardé le live de euh, Cristal Rubia et, et de Isabelle de Guidance de Nuit, vous avez vu qu'à la fin de ce live, euh, on s'est amusé toutes les trois à, à faire des petits pronostics sur les résultats qui devaient sortir une heure après ou une heure et demie après. On avait sorti euh, des cartes qui donnaient Marine gagnante. Et puis à un moment donné, j'ai refait encore un tirage. Et là, j'ai sorti le diable avec euh, une carte avant le 2 de denier qui montrait une espèce de rééquilibrage. Je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui se passe <rire> bon. Donc, il y, y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné, où il y a eu, bon, le diable, il y a quelque chose qui, qui est intervenu. Bon, après, on y croit, on n'y croit pas. Hein. Moi, j'aurais quand même tendance à y croire. Il y a eu une manipulation. Alors, est-ce que c'est au niveau euh, des, de l'électronique Ou est-ce que c'est euh, autre chose Bon, on va regarder. En tout cas... Euh, Merci beaucoup de, de rester soudés, de rester souverain. Il faut qu'on reste entre nous solidaires. Hein. Je, je, je souffre avec vous. Hein. De toute façon, si l'autre il amène la guerre comme il est prévu, hein, allez regarder, si vous voulez, l'avenir pour chaque candidat. Vous allez voir ce qui va arriver avec celui que vous connaissez. Que des ennuis. Et la guerre en fait partie. Donc de toute façon, euh, bon, il faut rester solidaire parce que euh, si la guerre arrive, euh, que qu'on soit en Allemagne, en Espagne, en Italie ou n'importe où, euh, on sera touché. Hein. Donc on est tous dans le même bateau, je tiens à vous le préciser, hein, D'accord Et puis euh, bon, euh, critique facile. Euh, C'est vrai que merci beaucoup, vous avez été super sympa, très bienveillant. Bon, bah, à, certains qui euh, m'en ont encore balancé dans la figure, bah écoutez, tant pis. Hein, euh, moi je vois ce qui avait été prévu. Normalement, ça aurait dû être marine. Après, ben, on va essayer de voir ce qui s'est passé. Hein. Et puis, ceci dit, de euh, toute façon, ce qui était sûr, c'est qu'on entrait dans une période galère, que ce soit marine ou pas marine. Ça, ça ne changeait pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à hier, donc au niveau des votes On va voir si on peut avoir... Euh... Alors, on a la toile de l'araignée ici, vous le voyez bien, et un changement. Donc, un changement qui nous précipite dans le piège. Bon, on va regarder s'il y a des choses en dessous du changement Il y a un clan Alors attendez, ici On va, on va le faire comme ça, tiens Donc en dessous, il y a le jardin Donc normalement, c'est quelque chose qui est très positif hein. C'est l'agrément, tout ça, enfin bref Le jardin, c'est plutôt les interactions même sociales hein. Et là, il y a un clan Donc là, un clan, ça fait penser à presque, un, presque une secte, si vous voulez donc il y a une secte ici, ou en tout cas un groupement de personnes qui est intervenu. Normalement ça c'est un petit peu le clan familial, hein. c'est pas une mauvaise carte. Hein. Mais là on a aussi éventuellement l'au-delà, donc les ancêtres qui sont là, et il y a le jardin. Alors, est-ce que ce sont des bonnes personnes ou des mauvaises personnes euh, On va, Je crois qu'on va remettre une carte, là j'ai un doute. Parce qu'il y a deux interprétations possibles, c'est soit il y a l'au-delà qui va intervenir de, pas, de façon positive, soit donc soit c'est ça, soit il y a un clan de personnes de l'au-delà, donc éventuellement négatif, qui sont intervenues pour faire passer l'autre que vous connaissez. Je ne sais pas trop comment la, la comprendre cette coupe. Alors, est-ce que ce sont des bons ou des mauvais ceux-là On va regarder avec le Bélinin. Je ne regarde pas la coupe, je juste... Là, soudain, j'ai eu un doute. Alors, ceux-là, c'est ceux qui veulent nous enchaîner. Ouais. Bon. Donc, c'est plutôt eux, en fait, qui sont intervenus. Donc, le clan de l'au-delà, pour moi, c'est les forces occultes. Voilà. Je l'ai ici. Hein. Procès, si on croise le fer. Euh, Deux de cartes de Mars. Ici. Donc, également, euh, des, des, des, des questions de violence, pardon. La violence pour nous enchaîner. Bien. Donc, il y a des gens, on va dire, de l'autre côté qui sont intervenus, mais malheureusement, pour favoriser Caligula. Et on aura bien quand même quelqu'un qui interviendra. Alors, ça peut être Marie, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Attendez, je regarde. Un chemin de croix pour une femme. Ah non, ça, c'est Marine. Chemin de croix pour une femme. Et là, des mauvais présages. Alors là, on a une mauvaise nouvelle qui arrive rapidement, très rapidement. Alors, le dragon et la justice. Donc ça, c'est les questions de justice euh, avec euh, le côté euh, puissance, la puissance de la justice. OK. On va regarder aussi si c'est une bonne justice ou une mauvaise justice. Et là, on nous demande de nous ancrer pour ensuite attendre la renaissance. Alors, on va regarder sur ce dragon, si c'est l'autre qui veut nous mettre en esclavage ou si, au contraire, il y aura des choses de la justice, voire justice céleste. On va voir. J'ai l'eau qui s'est retournée. Donc, on va voir s'il y a des choses de l'étranger. Ce dragon-là, il m'intrigue. C'est la carte euh, de la puissance maximale, si vous voulez. Alors, ce dragon-là, est-ce que c'est l'autre qui va tout de suite acter des choses au niveau euh, des lois Ou est-ce qu'il va y avoir, au contraire, une intervention de la justice Alors, il y a des choses de l'inconstance, d'accord Donc, ça, c'est provisoire. Ouais ah, il y a encore l'eau qui intervient à l'étranger et la paix, d'accord. Bon, pour moi, il devrait y avoir des choses qui va mettre en route. Donc ça va être lui, hein. Mais ce sera de courte durée parce qu'on aura des choses qui vont arriver de l'étranger. Bon, ok. Et après euh, ancrage et renaissance. Bon, donc les amis, il va falloir tenir. Alors du coup, <rire> j'étais partie. Est-ce qu'il y a eu manipulation On va quand même regarder. Alors d'une façon ou d'une autre, il y, a, il y a quand même quelque chose qui m'embête un peu dans cette histoire. Je vous dirai après ce que c'est. Alors la sagesse, le soleil, la toile d'araignée. Ah qu'est-ce qu'on a Le vampire, toujours lui. Hein bon bah ça c'est vous savez qui, hein d'accord Caligula qui se lèche les doigts et qui nous a, euh, voilà, qui nous a attrapé dans sa toile. Hein, deux êtres de la nuit. Alors, le soleil, euh, il est en contre. Mais il peut nous dire aussi que le soleil reviendra. Ici, faire preuve de sagesse. Ah ouais, il y a des choses de l'étranger hein, qui arrivent. Il y a des choses de l'étranger qui arrivent. Ok. L'étranger intervient beaucoup dans cette histoire. Bon, en tout cas, manipulation, oui. Alors, comment alors c'est ce que je voulais vous dire qui m'embêtait un petit peu, c'est que hier j'ai donc été votée, et, et curieusement l'ambiance était très curieuse, très très curieuse. Si vous voulez, il y a cinq ans que j'ai été votée également, euh, les gens étaient assez énervés contre Filon, hein ils étaient en train de parler entre eux en disant que c'est un scandale, euh, voilà. Bon. Donc il y avait des échanges, il y avait une espèce d'enthousiasme de, ou de colère, mais enfin il y avait quelque chose si vous voulez. On sentait que les gens, ils étaient là, vraiment, prêts à vouloir changer les choses. Et ils en avaient assez de la corruption. Enfin bref, avec le pauvre filon et ses costumes, et puis sa femme. Alors que là, avec l'autre qui a détourné des milliards. Mais enfin bon, on ne va pas rentrer dans le débat. Mais là, quand j'ai été votée hier, c'était bizarre. C'était très, très calme. Tout le monde était vraiment, euh, comment dire, euh, concentré sur soi. Euh, personne ne parlait. Euh. Il y en avait qui avaient des masques. Alors déjà, euh, pfff. Là, bon. Et je me suis dit, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe Les Français sont trop calmes. Bon, Alors, je me demande quand même si l'histoire de la piqûre n'a pas changé des choses au niveau mental. Alors, je me demande oui et non, parce que oui, si, il y a, il y a des choses qui ont changé au niveau mental. Par contre, est-ce que ça a une influence par rapport euh, aux élections Hein, c'est ça qu'il faut savoir, poser comme question. C'est-à-dire, les gens qui ont reçu l'injection, alors pas tous, hein, d'accord, mais on va dire une bonne partie d'eux, est-ce que ces gens-là ne sont pas plus sensibles à la manipulation qui a été faite par les médias, par exemple Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Parce que ça, c'est aussi de la manipulation, mais beaucoup plus subtile. Il y a la manipulation que l'on peut faire en, en, en inversant des, des bulletins, des votes. Et je pense qu'il y en a eu quand même. Mais il y a aussi une partie de la population qui a vraiment voté pour lui. Et c'est cette partie-là. Euh, je, je pense qu'il y a quelque chose au niveau mental. Donc, on va regarder la toile de l'araignée. Alors là, il y a le lotus. Alors, normalement, c'est une belle carte. Bon, donc ça veut dire que pour nous, c'est une carte d'espoir. Bon, bah, il a même pas voulu me répondre. Il me dit simplement qu'il va falloir garder espoir. D'accord. C'est la plus belle carte du jeu, celle-ci. Le lotus, c'est un peu le... C'est le renouveau, si vous voulez. Mais le renouveau avec la lumière. Bon. Donc ça veut dire que j'ai même pas besoin de poser la question par rapport à les manipulations. Euh, c'est comme si le jeu me disait, ouais, non mais on s'en fout qu'il y ait manipulation. C'est sûr qu'il y a une manipulation. c'est pas le problème, quoi. Il y a une catégorie de la population euh, qui est dans vraiment euh, qui, qui, qui est dans la toile de l'araignée, qui n'en sortira pas parce qu'ils dorment, parce qu'ils ont été manipulés mentalement. Et puis, il y a une partie de la population, c'est nous, pour laquelle il y aura vraiment un renouveau. Bon, OK. Donc, manipulation mentale, très certainement, et manipulation au niveau des butants, très certainement aussi. Parce que 58%, ça me paraît quand même un peu beaucoup. Bon, alors maintenant... Le conseil pour vous, c'est comment faire Il va falloir tenir. Alors, question, question du temps, euh, bah vous savez que je suis comme un astrologue, hein, donc euh, je ne vais pas revenir sur les prévisions de 2022 que j'ai faites, dans lesquelles il y avait quand même une année galère qui s'annonçait. Alors, ça n'a pas plu à beaucoup, évidemment, parce que la plupart des astrologues ont dit que ça allait être super. Enfin, bon, Pas tous, hein, mais enfin, il y en a quand même qui ont été très optimistes. Et moi, j'ai annoncé tout de go, j'ai dit non, ça va être galère, ça va être rock'n'roll, ça va être dur. Bon. Simplement, c'était difficile de savoir si c'était parce que l'autre, il allait repasser. Parce que, comme vous savez, depuis le début, moi, je dis qu'il y a un truc, euh, il avait trop de mauvaises cartes, euh, il doit dégager. Et Je vais rester sur ce que je dis, même si je me fais encore euh, incendier. Mais enfin, tant pis, c'est pas grave, il partira, point. Après, il retarde les choses, parce que il a des petites combines occultes. Ce qui fait que, euh, voilà, euh, il a des combines occultes, donc ça retarde les choses. C'est une protection occulte. Hein. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire ouais donc euh, donc, en fait, je ne savais pas si c'était parce qu'il allait rester ou pas. Mais ce que je savais, c'est qu'il allait y avoir des mois vraiment, vraiment difficiles. C'était archi sûr. J'avais parlé d'inflation, j'avais parlé de de krach qui nous pend au nez. J'avais parlé aussi de scandales financiers. Mais ensuite, j'avais quand même évoqué euh, des violences. Donc ça nous porte au nez. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, il va falloir se préserver. Alors comment vous allez vous préserver Bon, les, les provisions, on va parvenir dessus. Vous les avez faites. Hein. Il faut les faire parce que l'autre, il va euh, tout de suite euh, mettre la, dire, la vitesse maximale pour faire toutes les réserves, toutes les réformes, pardon, pour faire toutes les réformes que je vous ai évoquées et que vous connaissez déjà. Hein. Vous pouvez regarder le tirage. Euh, que j'avais fait euh, par rapport à venir avec chaque candidat. Mais enfin, bon, ça ne vous apprendra rien de. On le sait déjà tout ce qu'il va faire. Donc, comment faire Alors, pour la piqûre, bien sûr qu'il va la mettre en route. C'est évident, hein, on ne va pas se mentir, on le sait. Mais dites non. Débrouillez-vous, dites non. C'est votre vie. Hein. On a toujours un choix, on a toujours une possibilité. Personne ne vous oblige. Il n'y a que vous, hein. c'est-à-dire que s'il faut partir, vendre, déménager, que sais-je, changer de métier, bah faites-le. Je n'ai pas dit que ce serait facile. D'un autre côté, de toute façon, si vous acceptez la fameuse piqûre, euh, vous perdez tout. Ah, C'est mon opinion, je vous dis, euh, je vous le dis cash. Hein. Bon, on va quand même regarder euh, s'il va la mettre en route, cette fameuse piqûre. Donc comment faire bah, Préservez-vous. Et euh, trouver des solutions à votre niveau. Et surtout, surtout, il faut se relier. Reliez-vous aux résistants parce que on, on est là. On est là. Euh, voilà. Donc, il va falloir s'entraider. Et c'est ça qu'on nous demande, en fait. On va quand même regarder ce qu'il va faire. Allez. Alors, le petit hérisson. Il faut se défendre. Voilà. Alors, le trésor à chercher. Donc, trouver des solutions. Il faut se défendre, il faut aller trouver des solutions. Parce que là, ici, avec cette carte-là qui est symbolique, hein, on nous dit qu'on peut toujours aller trouver ou creuser quand on cherche. <rire> bon, c'est le pirate, mais enfin, c'est pas grave. Hein. Donc, euh, on va arrêter de pleurer, d'accord hein Attendez, il faut que comme ça, voilà. On va arrêter de pleurer, on va arrêter, euh, voilà, de, de, de, de, de se dire, oh là là, quelle horreur et tout. On le sait, maintenant, il va falloir se battre. Allez, hop. J'ai pris trois cafés aujourd'hui. J'ai tellement mal dormi, je veux dis. il y a, y a eu de l'orage, c'est mauvais signe. Et puis, euh, franchement, j'étais énervée par tout ça. Mais bon, encore une fois, quelques, quelques fois quelque part, je me dis Ouais, non, mais euh, ça n'aura qu'un temps tout ça. Bon, alors, la piqûre. On va regarder si ça sort. Une piqûre, on sait très bien qu'en plus, ça rend malade plus qu'autre chose. Alors. Ouais, la division qui est encore là, hein. ça va être euh, la division qui est encore là, la tromperie, et voilà, qu'est-ce que je vous sors, l'esclavage, bon, les amis, on reste calme. Hein. je vous avais fait un tirage que je n'ai pas posté, parce que justement, j'avais sorti cette carte-là, je me suis dit, oh, non, je ne leur... vais pas leur mettre ça en ligne, les pauvres, euh, je vais me faire incendier encore, mais bon, hein. moi, celle-ci, euh... voilà, elle est là, elle est là, elle sort, on le sait, bon. Ok, ok. Alors, donc oui, il va la mettre en route. Maintenant, ça veut pas dire que il faut que vous l'acceptiez. Hein. Vous dites non. Point. C'est votre corps, c'est votre vie. Il faudra résister. Voilà. Donc se creuser la tête, pardon, pour trouver une, une porte de sortie. Hein. c'est la sortie de secours. Alors là, c'est pareil. Il hein. y a des gens qui pourront plus travailler, à mon avis. Et ça va encore créer la division, très certainement. Hein, toujours les, les vax et non-vax, hein, c'est sûr. Hein. Ça peut être aussi, les, les, malheureusement, les infirmiers, etc. Bon, enfin, pour eux, la, la situation ne change pas. Je suis désolée de vous le dire. Ici, une tromperie. Mais il y a quand même des gens qui vont essayer d'aller faire des choses. Vous voyez, tout est bazardé ici. Hein, pour essayer d'atteindre euh, un but, d'aller chercher des choses positives. Ah, bah qui en sort, celui-là. Alors, celle-là, c'est euh, Dracula qui se raconte. Oui, c'est Dracula, mais c'est euh, euh, euh, Caligula. Excusez-moi, je cherchais le mot. Alors, celle-ci, je l'avais déjà sortie sur lui, dans un tirage que je ne vous ai pas posté non plus. Je ne poste pas toujours tout. C'est lui il sort en vampire, mais vous voyez que au niveau du cerveau, il s'empoisonne lui-même. Hein, ça, c'est une gousse d'ail. Vous savez que l'ail c'est très mauvais pour les vampires. Donc là, au niveau de sa tête, il a un problème. Bon, une carte intéressante quand même. Hein. C'est toute la euh, farine on va dire qu'il a prise, mais pas que. C'est est tout le poison, qui, tous les poisons qu'il prend parce qu'il en prend d'autres, et puis tous les trucs euh, occultes qu'il fait. Donc, c'est vrai qu'il veut nous empoisonner, mais d'un autre côté, quelque part, euh, lui aussi, il est empoisonné. Enfin, de notre façon. Hein. Bon. Alors, la question du temps qui ressort toujours. Moi, je vois plusieurs mois quand même. Après, euh, encore une fois, hein, euh, par rapport à l'éclipse, hein, l'éclipse du mois de mai. Alors, c'est le 16 mai. J'avais dit une fois, c'était le 15 mai. Non, c'est le 16 mai euh, qui annonce une période difficile entre octobre. Jusqu'à octobre, entre mai et octobre, c'est une période difficile. Une période il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Bon. bah oui, je suis bien, mais enfin, ce pas la peine de pleurnicher ou de pleurer. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, faut tenir. Euh, on va regarder quand même ici sur lui. Je suis remontée aujourd'hui. Hein. Je suis un, un peu en colère par rapport à ceux qui ont voté pour lui, hein, puisqu'il y en a. Un. Enfin, bon. Que vous dire Alors là, il y a. Quelqu'un qui, qui ouais je sais pas, qui va arriver, une couronne, ok. Une couronne. Ouais, qui sait qu'on a à la manœuvre, hein c'est toujours les mêmes. Hein c'est toujours les mêmes. Hein vous voyez? La, la, la tromperie. on va falloir qu'on a chercher une solution, mais eux, ils sont toujours là. Et ici. Ouais, eh ben, il va attirer la guerre à lui, hein, vous voyez? Les armes le suivent. Bon. Ouais, ouais, ouais. Alors là, c'est quoi Je ne sais pas ce que c'est que cette couronne, couronne qui va apporter une libération. Bon, on va rester là parce que c'est une petite vidéo, ce qu'on appelle une vidéo éclair. Donc, vous allez chercher des solutions à votre niveau et essayer de vous relier. C'est très important parce que effectivement, il va mettre en route euh, bah, ce qu'on sait en hein, ça. D'un autre côté, euh, il est malade. Il y a un truc, c'est sûr. Bon, et encore d'un autre côté, il va vouloir, euh, effectivement, déclencher une guerre. On est d'accord. Bon, on sait tout ça, hein, je vous apprends rien. On sait tout ça. Donc, solution pour vous, et on va finir là-dessus. Alors, le côté solitude. Alors, c'est pas vraiment une solution, mais ça veut dire aussi que il va falloir prendre de la hauteur. C'est vrai que ça va passer par une certaine solitude. Vous voyez, l'ange il est au-dessus des nuages, mais il est aussi sur un diamant. Donc, prenez de la hauteur et essayez de voir les choses, de, encore une fois, d'un peu plus haut, de, de, de vous distancier un peu de la situation. Ça va vous permettre de raisonner et de ne pas être que dans l'émotionnel qui peut passer par la déception, la colère, euh, voire, euh, que sais-je, le ressentiment. Non, prenez de la hauteur. Centrez-vous sur vous, demandez de l'aide là-haut. Ils sont toujours prêts à nous aider, il ne faut pas croire, hein. Et garder espoir. Alors, en, autre chose un peu plus concret, peut-être, pour nous. Il y a des gens qui vont partir. Oui. Alors, ça, c'est aussi une possibilité. Si vous le pouvez, hein, Si vous le pouvez, éloignez-vous un petit peu euh, des villes. Vous serez plus tranquille à la campagne. Je sais, malheureusement, que beaucoup ne pourront pas. Euh, mais ceux qui le peuvent, euh, c'est une solution. Pour ceux qui ne peuvent pas. Ouais, pour ceux qui ne peuvent pas. Il y a la souris qui est attrapée. Ça c'est à mon avis un petit peu le, le côté lutte, faut se battre. Alors cette carte-là n'est pas très parlante je trouve parce que je ne sais pas si c est, il est bien ou, ou pas bien celui-là vu que la souris est aveugle. Alors donc on va laisser de côté. Moi je, je pensais au côté un petit peu euh, se défendre quand même malgré tout. Bon. Là cette carte-là plus intéressante, il y a les solutions. OK. Ouais, on nous dit de chercher. Chercher, vous voyez, c'est par rapport à l'au-delà. Hein. Donc les solutions, si vous ne pouvez pas partir, si vous ne pouvez pas vous réorienter professionnellement, c'est d'aller chercher vraiment dans les questions de l'au-delà. Ouais. Demandez une protection spirituelle. Moi, je peux pas mieux vous dire, je n'ai pas la solution pour chacun d'entre vous. Euh, simplement, je sais que si on demande, on obtient normalement. Et puis garder espoir. C'est ensemble qu'on s'en sortira. Donc, c'est pas la peine d'aller euh, euh, se dire, euh, oui, euh, ceci, oui, cela, euh, vous êtes trompé, vous n'êtes pas trompé, enfin bref, que sais-je, de se casser, enfin euh, bref, de se battre entre nous. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Parce que lui, c'est ce qu'il va faire. Hein. Il va accentuer la division et il va vouloir vraiment, euh, de toute façon, nous détruire. Donc, si en plus, nous, on se bat entre nous, on s'en sortira jamais. quoi. Donc, restons solidaires. Euh, vraiment, restons dans la, la gentillesse, la bienveillance. Voilà. Et gardez espoir, s'il vous plaît. Moi, je ne peux pas imaginer euh, que mon pays va devenir, euh, voilà, euh, dictature. C'est impossible. Pour une petite euh, période de temps, ok. On l'a déjà vécu, hein. Vous l'avez déjà vécu hein, pendant quelques mois. Enfin, les deux dernières années, on va dire. Bon. Mais dans un futur futur, je ne peux pas imaginer. Et donc, refusez-le aussi. D'accord Si on ne l'imagine pas, normalement, ça va bloquer. Bien. Bon, bah, ceci dit, euh, je referai des petites vidéos pour vous booster. En tout cas, celle-ci me semblait importante. Et puis, bah, écoutez, on reste entre nous. Hein. On se soutient. Ne croyez pas que tout est perdu. Gardez l'espoir. À bientôt. Au revoir.